Bonjour, bienvenue sur les langues de chat. Apparemment c'est bien de faire une vidéo pour présenter sa chaîne, alors en voilà une J'espère que cela remplit votre âme de joie et d'allégresse. Je m'appelle Charlotte, d'où le nom de la chaîne, et oui, je de moins incroyable. C'est moi qui écris, monte, réalise, produit les vidéos de cette chaîne, où je parle de sujets de sciences sociales qui m'intéressent, sans qu'il y ait forcément de fil directeur entre les différentes thématiques. J'ai pas mal parlé de linguistique au début, un petit peu d'histoire aussi, il y en aura encore, et de plus en plus de sociologie, à l'avenir. Bon, à vrai dire, entre nous, je suis même pas certaine que les gens regardent vraiment les vidéos de présentation, parce que ça peut être un peu chiant, en plus quand on connaît déjà les chaînes, on n'apprend pas grand-chose. Du coup, finalement, je pourrais faire à peu près n'importe quoi, je pense que personne ne s'en rendrait compte. Vous le verrez, je suis d'une très grande régularité dans mes productions. Non. Non. Non. Mais c'est pas facile d'avoir à la fois le temps et la motivation nécessaires pour créer une vidéo, donc euh, si vous entendez plus parler de moi pendant 6 mois, 1 an, ne vous inquiétez pas, je suis certainement toujours là. Sinon, à côté de la chaîne, la plupart du temps, je suis occupée à faire un doctorat en sciences de l'éducation. Je travaille sur la question de la formation de l'esprit critique des élèves, et plus particulièrement, comment les enseignants essayent de s'y prendre pour développer cet esprit critique. Avant les sciences de l'éducation, j'ai fait des études de langue, donc j'ai eu quelques cours de linguistique. Et euh, si ça vous intéresse, euh, un de ces quatre, on pourra peut-être essayer de parler un petit peu de ma thèse, ça peut être sympa. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, à vous abonner, à faire un don sur YouTube à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous hydrater durant la canicule, à appeler le 15 en cas de malaise, et surtout, à invoquer les forces obscures afin de m'aider à augmenter l'engagement de ma communauté. Je vous remercie. Et sur ce, je vous dis à bientôt